Je crois que c'est... vrai que c'est tu vois Ouais, ouais, ouais Ça, je comprends pas, genre... Euh, maintenant, les vidéos vont devenir payantes. c'est super Droit d'auteur, c'est plus bas, c est, c est, c est... <rire> <rire> Ah ouais, non mais ouais. non mais... attends, non, mais... <rire> Ils m'ont roulé dessus <rire> <rire> Ah vas-y, à moi de prendre une bombe hein. Vous allez rire bientôt <rire> ah, t as, t as. Hein Quoi hein? <rire> Attends Oh de Oh, oh, oh la merde ben, je Vas-y vas-y un sacrifice ouais, ouais. euh, J'ai plus de prendre Je suis fier dans le pack Attends tu vois. Eh ah, vas-y y'a un paquet de rampants encore là-bas Eh hey, on va les doser au dessus de Oh mais <rire> Vite, les poubettes Non, elle tente pas Ouais Je ouais. Ouais, pas le héros Eh ouais, putain Moi je suis un... <rire> Il trop fort ce <rire> jeu. Oh Ils sont bien là. Ah, ils rentrent Non, regarde, voilà. Putain putain putain de flopper. Je vais arrêter, je pense. <rire> Allez, ah, bah, oui. Oh non, la la. Ah oh, il a... <rire> Oh il a fail Mais c'est quoi ce jeu Mercodrange <rire> <rire> <rire> <rire> ah là Ah c'est Ah ouais je crois Eh STG J'y sont sortis chez moi Oh la Oh là là Je tire pour t'aider hein. Je te fais un trou. Oh, là, là, là. oh non tu vas tuer mais attends Oh non <rire> Attends, ouais, ils sont où les batteur Oh, oh, oh. Non, non, non, non Non Non Oh les gars non, non Oh j'ai eu <rire> dans le camp moi aussi Toi tu vas rentrer Jean-Greg Il rigole comme ça lui Il est mort à la fête avec un zombie Bien Qui vont bloquer la porte, c'était débile d'aller là-bas. Oh, là, là, là. oh. oh putain ah. il casse non. <rire> Oh What <rire> <rire> What non. Rénule, rénule. Oh, oh, oh, oh. elle ça <rire> est Elle es es es là. T'es <rire> attardé toi, Moi je suis un singe. Attends, attends. C'est là-bas c'est oh, mieux Aïe aïe aïe aïe Mais t'es monté dessus T'as comment t'as fait